Dans cet exercice, il s'agit de déplacer photo de famille dans le dossier documents. Nous avons donc ici dans le dossier image photo de famille, nous ouvrons dans le répertoire personnel documents. Nous pouvons déplacer en nous plaçant sur la barre à l'endroit où c'est nommé. Nous faisons un clic gauche maintenu afin de déplacer les éléments. Avec ce même clic gauche maintenu, si nous cliquons une fois en restant appuyé sur photo de famille, nous pouvons déplacer deux images vers documents.